Le Forum à Paris est très en succès, mais c'est une de beaucoup d'efforts autour du monde euh, qui, qui s'y passe et, maintenant, et, parce que ceci est, est, est, est, est un mouvement global, ceci est, est un et, et, effort collectif de beaucoup de gens. Euh, le désarmement nucléaire euh, sera seulement avec euh, le support de tout le monde et euh, de, de tout l'agent. Euh, ce, ceci a commencé quand les. Euh, Peut-être euh, à 1980, quand euh, IPPNW, le médecin contre la guerre nucléaire, sont, est une organisation qui est, est créée et. Et pour le, euh, la raison, pour l'objectif de montrer euh, au monde la, euh, les conséquences humanitaires de la guerre nucléaire, de mettre les êtres humains euh, sur la table de négociation, ce qu'on dit oui, oui. La table de négociation, et, et, et, et chaque. quand on parle de, de, de armes nucléaires. Parce que les armes nucléaires sont été avant euh, avant là comme un actif et stratégique, non? Mais si on les voit et, euh, à la luz, des oh, so la, de, ah, si, la perspective de la perspective de les conséquences humanitaires. La chose change. Euh, c'est comme euh, c'est ça. C'est une chose qui s'appelle euh, humanitaire de ce moment. Et c'est la la comment -ce on dit, la, la même euh, euh, forme que les autres, euh, les autres armes de, de destruction massive et, sont été éliminées. Et nous avons les, les armes biologiques, les armes chimiques, les euh, munitions en racines. Les <rires> et les mines, euh, les mines antipersonnelles. antipersonnelles. merci. merci. <rires> ils ont été euh, interdits et, oui, euh, avant d'être éliminés. Et l'interdiction avec toute tout, tout cette euh, armée et a eu beaucoup de résistance beaucoup de résistance des de gens qui, qui les, les produisent des gens qui l'utilisent. Euh, c'est le même avec les armes, les armes nucléaires. Et quand on pense, et, et cette, ces armes, Béatrice l'a dit sur le film, ces armes sont euh, un symbole. et Parce qu'ils ne peuvent pas être utilisé parce que c'est un acte suicide. Non et alors, ce sont des armes qui sont et être par n'avoir jamais et, mais, et cette utilité utilisée, mais cette dissuasion est en stupidité parce que et, et, il doit et, fonctionner toujours et, et, sur l'infinité toujours être parfait pour pour avoir pour man, maintenir cette, cette oui, oui, c'est une chose de, de, de pouvoir, Qui ont la, la, euh, ces gens qui ont les armes nucléaires sont euh, comment -ce on se dit pour euh, Merci. <rire> <rire> sont, sont plus puissants. C'est un symbole, non oui. Mais qui construit ces symboles Comme tous les, les, les symboles euh, euh, sont construits par tous les mots Il y avait, et je pense, par exemple. Euh, une autre une chose qui est complètement euh, euh, différente peut-être, sur la, la marche contre la guerre, com, com, euh, contre la violence, contre euh, les fins, euh, il y avait au Chili et, et une, euh, une performance, euh, de, de, je ne sais pas si vous, vous l'avez vue, oui. oui. et, et, et, et, et, et, et ils ont dit, les biolaores, comment est-ce qu'on dit les, les, les, violeurs. Les, les violeurs et toi. Les violeurs, c'est toi. Et c'est pas seulement l'homme qui fait la violation, mais tous les hommes et tous les personnes qui et, et permettent, qui, qui, qui euh, ont une attitude sexiste, qui sont sexistes, hein, et, et qui ils permettent et ils, et ils produisent la violation indirectement, mais ils sont participants de la violation. C'est la même chose avec les armes nucléaires. Et, et, et ces, ces symboles existent parce que tout le monde le permet. Et c'est ça et la chose qui est en changeant maintenant. Euh, la, la, et tout le monde est, on dit non, les armes nucléaires ne, ne, ne sont pas une, une, un symbole du pouvoir. Une, ils sont une menace une menace stupide, une menace inacceptable, et, et, et, et une menace qui va être... Parce que si, comme, comme Pedro, Pedro Rojo a dit aussi sur le, sur le film, euh, la technologie qui existe va être utilisée euh, euh, et quelques, quelques jours, quelques fois. Un jour ou l'autre, oui, <rire> accidentellement, c'est sûrement, mais, mais il va tout. utiliser. Alors, euh, c'est la stigmatisation, c'est la face, et, et c'est la, la, la forme sur laquelle le traité va fonctionner. Il était en train de fonctionner maintenant. Il y a beaucoup d'institutions euh, financières qui ont et on Retirer ces inversions du compagnie qui produit ces armes nucléaires, par exemple. C'est une chose, c'est comme les, les, les, les, euh, les munitions sans racines. Les États-Unis n'ont jamais pas et, et, signé la, la convention contre les euh, munitions sans racines, mais et tout le monde et, et, et, et, on retiré les, les inversions. Il n'y avait pas les investissements, les investissements. Tous le monde eh, on dit on dit que, que sont eh, eh, mauvais eh, et alors ils, ils, ils n'avait pas eh, ils, ils n'ont pas plus de de comment eh, d'investissement d'investissement oui de, de des, acheteurs, ah, écoles, ach, oui. des acheteurs et alors eh, eh, c'est fermé il c'est que c'était créé une norme internationale et qui est une, condamne, condamne, une, une condamnation morale et qui a finalement éliminé ces armes. Et c'est le même procès avec les armes nucléaires. Oui.